Bébé, tu as aimé la bouffe Si, j'ai aimé. Et toi Bébé, Tu as savoir, ça va bien. Oui, ça va, ça va très bien. On va partir. Non, on se voit aucun, on ira où tu Mais tu regardes C'est là-bas qu'il te plaît. Oui. Là, il n'y a pas de On entend la piste pour moi. chaque fois que je te ta femme, tu prends le bâton ou quoi je l'ai vu tout à l'heure avec un homme, ils sont tous à me cacher. Tibi, les bibis. Oui, il faut venir tout de suite, mec. Si tu viens, tu nous vois, tu ne me connais pas. On ne se connaît pas. C'est encore une de tes chéris, non Non, non, non. C'est encore une de tes chéris, non Toi si. Comment il peut te faire ça J'aime ça, hein Oui. Pourquoi ne pas aimer ça C'est que j'aime ça. Oui, j'aime ça. J'aime les deux. Qu'est-ce que je vois comme ça Non, c'est pas cette histoire quoi Non, ça reste ce gros poil Attends, tu me trompes Non mais c'est ce monsieur là, il est quoi pour toi Attends, je ne sais pas C'est gros Il est qui pour toi Mais tu viens dans ce... C'est mon mari, c'est avec lui Je me suis officialisé, c'est avec lui Mais est-ce qu'il sait que tu tu, tu busy il Non, il ne sait pas Qu'est-ce Qu que j'entends comme ça Il le saura tout hey, oh. à Et Calme-toi C'est quoi comme tu, calme, tu Je te suis pris dans un bar avec un homme Et tu me dis que de me calmer Arrête de me toucher là, tu, seul, là. tu es malade Tu veux m'expliquer quoi Laisse-moi d'abord si tu veux Vas-y je t'écoute je veux savoir pourquoi tu, tu me comme ça. Tu, tu veux savoir pourquoi je me comporte comme ça? Dieu est malade. Tu, me dis que tu es malade? Tu, répéter... tu me dis que tu es un mari? viens de répéter. Non mais tu veux me dire que tu es un mari. Je suis quoi? Tu, tu es mon mari. Et je, je suis quoi? Mais hey, quand tu es mon mari là, qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu as pour avoir le pouvoir si moi de parler comme ça? ça? Va. Oui. Qu'est-ce qui te donne le pouvoir de me parler comme ça? ça? Oui? Que tu, te donnes tu me ça. tu me t'aides, tu me donnes. Qu'est-ce qui t'a donné le pouvoir de me parler comme ça? Ok, tu es mon mari donc. Qu'est-ce que tu me donnes en tant que femme? Qu'est-ce que tu vas faire en tant que femme C'est quoi ce que tu as Je dis qu'est-ce que tu m'as... Si tu ne me recoupes pas, tu ne sais Non Donne-moi la clé de la voiture. Déjà, donne-moi la clé de la voiture. Qui t'a acheté la voiture Qui t'a acheté la voiture Est-ce que tu sais que je suis en train de travailler comme ça Toi, tu ne sais pas que moi, je pour pour pour te nourrir. C'est grâce à ça que tu as pu avoir la voiture. C'est grâce à ça que tu as pu avoir ce que tu portes là Et tu es debout comme un homme Et tu oses oh, venir me voir Tu ah. me dis que je fais si je fais ça Toi, tu peux tu peux même faire Jarzy J'arrive de toi, tu es un homme Qu'est-ce que tu peux faire En d'accord, que... C'est moi Tu portes Je dit, c'est moi, je te nourris, je te fais tout Tout ce que tu as sur ton corps tu roules jusqu'en bas, c'est moi C'est mon argent qui a fait ça Et c'est ce que je fais pour montrer ça C'est ce que je fais pour nourrir ça, c'est busy là Que je fais pour te nourrir Ça ne va pas pour toi, d'abord Eh ah. hey, je vais régler le problème ce que je vais te demander là, ouais. on ira par zapas. Où est la clé de ma chambre Eh hey Où est la clé de ma chambre Tu n'as pas gardé ça. C'est ça. Ok. Merci. Ça, c'est la clé de la voiture. Tu vas marcher pour... Ma... Donne moi. Donne-moi le téléphone. Puisque c'est à cause d'avec le téléphone. On a... Je ne sais même pas qui t'a appelé, qui t'a informé. Et tu es venu... machin. ça, ça. Bon, oh, Tu dit... hey je parle. Tu te sais quand je parle. Parce que tu n'es pas un mari. C'est moi le mari. Ici. Ah tu m'entends bien C'est moi le mari. Bon, enlève-moi la sous. Enlève moi, ma... je te jippe. Enlève moi ce que tu as porté. C'est moi tu regardes comme ça. Je m'amusais. Je m'amusais. <rire> si tu voulais t'amuser, tu n'allais pas t'amuser. À lieu de ta... tu à t t amuser. T amuser. Tu ça, tu aller t'amuser Ça ne va pas. Enlève moi la vie. J'ai envie d'enlever de... la Enlève <rire> moi la vie, ça ne va pas chez toi. Enlève moi la vie, ça ne va pas chez toi. Enlève moi Voyez. Moi, je ne veux pas. Oh, oh, oh. Oh, le gars qui tu sais comment vingt, on me pisse au lit avant que je ne te t'accorde les tous avant que je ne te. Rien, c'est pas fini. Oh, je ai m'en fous de toi. Tu n'as pas, pas pitié de moi, non Tu es venu me. Tu es malade. Pas je malade. Je la... de je la... Moi, même là, ça ne va Je vais te gifler. regarde moi ça. Ce que tu as au cou, tu m'enlèves ça en même temps. C'est mon agent qui a acheté. Ça là. Oh, là, ça. Assez, je, vais Merci. je vais te gifler. Oh. Oh. Je vais te gifler. Même l'élastique que tu as pris pour attacher ta chevelure. là. Je ne veux plus te voir dans mon Je te dis même dans ma maison. Je dis je ne veux même plus te voir dans le cas. Des... Je veux dire, je ne veux même je devrais prendre ça Mais tu sais pourquoi On a des projets On a des projets que moi je te donne de l'argent Ça là si je n'ai pas pris ça Faut comprendre En fait c'est pas j'ai pitié de toi Parce que tu m'as déjà couché. Tu On a eu à faire ça plusieurs fois, Sinon j'allais enlever le là aussi Tu vas laisser ma maison. C'est C'est Bon souci Vous pas de police. C'est Bon souci Tu ça. Bon. Bébé, c'est bon